Bienvenue à bord, Patrick Leroux, responsable des grands chantiers chez Cummins France. C'est l'occasion pour moi aujourd'hui de vous présenter les nouvelles technologies développées par Cummins. Alors cette nouvelle Prestige 420 est équipée de moteurs Cummins QSB 6.7L Slimline, développant chacun 425 chevaux. La propulsion inboard, sélectionnée par Prestige, permet au bateau d'atteindre des vitesses tout à fait raisonnables et vitesses de croisière stabilisées, et également d'inclure la nouvelle technologie de joystick pour moteur inboard. Nous avons des commandes électroniques sur chaque poste de commande associées au nouveau système de joystick Cummins. On retrouve à chaque poste de commande un boîtier de commande électronique bilovier pour le moteur bâbord et le moteur tribord, et le nouveau système de joystick Cummins. Alors le nouveau système de joystick développé par Cummins associe les deux moteurs, bâbord et tribord, marche avant, marche arrière et accélération, avec le propulseur d'étrave. Je vous propose maintenant de rentrer au port et on va découvrir ensemble les différentes manœuvres que l'on peut faire facilement, aisément, avec le système de joystick. Les manœuvres sont désormais à la portée de tous, alliant fiabilité, tranquillité, sécurité. Pour tout complément d'information, nous vous proposons de vous rapprocher des réseaux Prestige ou Cummins qui restent à votre entière disposition. A très bientôt!